On a décidé de présenter une liste participative aux dernières élections il y a deux ans et demi, aux élections municipales, et cette liste a remporté les élections, et donc aujourd'hui on est une liste participative et collégiale qui gère les affaires de la commune. Je dis « on » parce que « on » en fait c'est le village, quoi. La, la liste est participative, donc nos idées peuvent remonter, donc euh, c'est nous qui sommes à la mairie finalement, c'est l'habitant. Alors nous c'est les Saillansons, on est des habitants de Saillans, un petit village de 1250 habitants. On a décidé de participer, d'ouvrir la, la parole de tous, de donner à chacun la possibilité de, de parler et de savoir que sa parole est prise en compte. Pas forcément mise, prise en compte de façon pratique, parce qu'on ne peut pas suivre la vie de tous, mais qu'on l'a écoutée, qu'on l'a prise en compte, qu'elle a servi à la base de discussion de, de ce qui s'est fait, que tout un chacun, des, chaque habitant a, a son importance et a, a son rôle à jouer dans la, dans la vie sociale de la Commune. On ne fait pas des choses extraordinaires, révolutionnaires, mais on les fait différemment. Et la manière dont on fait les choses compte autant que ce qu'on fait. Le changement après deux ans et demi, je dirais que c'est surtout euh, la sensation que euh, la chose politique euh, n'est pas externe. Euh, et qu'elle est, euh, qu est en nous et qu'elle peut, elle peut, elle se joue au, au quotidien. C'est euh, la sensation de, de pouvoir d'agir des habitants et euh, le lien que ça a créé puisqu'on avait eu plus d'une cinquantaine de réunions publiques, où il y a eu des décisions qui ont été prises de manière plus collégiale, plus participative, où les gens essaient d'être à l'écoute les uns des autres, pas tout le monde, mais on essaie au maximum, de faire tourner la parole et ça crée ça du lien. Du lien entre tous les gens, entre toutes les générations, entre tous les, les milieux sociaux. Je crois qu'au sein de toutes ces instances, de ces commissions, de la préparation des élections, il y a eu vraiment un, un mélange social extrêmement intéressant, agréable, et on a appris à se connaître, et ça je crois que c'est l'essentiel. On va en train de réviser le PLU, mais on va le faire différemment, et ça, ça va encore créer du lien, ça va créer de la compréhension sur les enjeux de mobilité, sur les enjeux énergétiques, sur les enjeux urbanistes, euh, urbanistiques, sur les enjeux de qu'est-ce qu'on fait pousser à saillant qui le consomme où, et tout ça, euh, c'est la question, c'est la politique que les gens se réapproprient. Et ça, ça, ça c'est assez fort. Il y a des petits moments d'intelligence collective qui sont surprenants. C'est-à-dire, quand on a une, une grand-mère et un, un, une personne qui vient d'arriver dans le village, qui ne se connaissent pas forcément, mais qui sont autour de la même table et qui se mettent à discuter d'un sujet et qu'on se rend compte que ben, la proposition initiale, elle a été bonifiée et que finalement, on repart avec une meilleure idée, qui est plus appropriée que, et qui va être plus applicable ensuite, concrètement. On, on se dit que l'intelligence collective, qui est un terme que j'aime bien mais que, qui, qui, qui peut paraître abstrait, euh, elle, là elle, elle, se, elle se manifeste. Ça vient questionner mon scepticisme. Je suis quelqu'un d'assez euh, euh, sceptique, peut-être c'est mon côté un peu scientifique, et j'attends que l'épreuve soit faite par l'expérience, et, et je pense qu'on a réussi à faire ça. Quand je suis arrivé à Saillans, j'avais dit au maire de l'époque euh, Tu as investi dans, dans l'infrastructure physique du village, c'est bien. Il avait fait plein de choses très utiles pour la commune, il avait bien géré l'infrastructure, mais tu n'as pas investi dans l'infrastructure sociale. Et c'est ça le lien en fait. Et ça s'est fait ressentir aux élections, puisqu'il n'a pas été réélu et que les gens euh, ont décidé euh, qu'ils voulaient quelque chose qui soit peut-être moins efficace que lui, qui était un très bon gestionnaire, mais euh, qui prenait plus en compte la vie de chacun et qui et qui crée de la confiance en fait. Avant de, les élections, euh, en réfléchissant, on avait créé tout le, toute la logistique un peu de la nouvelle gouvernance, euh, le conseil municipal. On pensait que c'était une instance un peu secondaire d'enregistrement, mais qui, tout se passait en amont avec les comités de pilotage, qui est un, le conseil de tous les conseillers municipaux, pas seulement du maire et des adjoints, mais de tous les conseillers municipaux avec une discussion ouverte au public. Les, et puis les, les grandes commissions thématiques, euh, les finances, le, la jeunesse, l'économie, le, les associations, euh, les travaux, qui donnent lieu à des gaps, groupes, actions, projets, où sont invités à participer les, les, les, les gens des commissions pour travailler sur des domaines beaucoup plus pratiques, beaucoup plus pointus. Le conseil municipal est différent, dans la mesure où la, la réunion du conseil municipal, elle est comme les autres, on peut dire. C'est tout ce qui est avant qui est différent, c'est-à-dire, je crois que c'est surtout les comités de pilotage qui, qui reprennent les travaux préparés par les GAP, qui les mettent en commun, qui les discutent, les, 15 conseillers, les 13 conseillers actifs ensemble, et avec participation du, du public, de tout le public qu'ils désirent. Alors le public, ça va de, de 8 à 20 personnes, ce n'est pas énorme pour une petite commune, mais c'est mieux qu'avant, où c'était quelquefois à 0, 0 à 3. Et ils ont toujours droit à la parole. Ils peuvent intervenir à tout moment. À la fin, on leur redonne la parole systématiquement, et sur tous les sujets qui ont été débattus, et ouvrir à d'autres sujets s'ils le veulent. L'ordre du jour n'est pas restrictif. Et c'est en ça que ce comité de pilotage, je pense, c'est vraiment l'instance essentielle de, du, du travail de la municipalité. On a inventé un conseil des sages pour être en une instance de, de surveillance, de veille, de, euh, de conseil, veiller à la transparence et à la participation, veiller au respect de, de, la, base, euh, de la base du, du programme du, des élus. On est là derrière pour de temps en temps, rappeler à, à certains conseillers municipaux, euh, là tu es vraiment pas très participatif dans ta démarche, essaye d'en être plus, où là on n'est pas assez transparent, la communication n'a pas été faite à fond. Et puis de rappeler également au conseil municipal, eh ben, voilà, sur tel, tel choix, telle option, ben, il faut faire une grande réunion. Un souci de contact avec la population un petit peu, qui était au début un peu laissé de côté, parce qu'on pensait que tout le monde était un peu au courant, mais on s'est rendu compte que, que tout le village, euh, il y avait quelques gens qui avaient voté pour ou voté contre, sans vraiment savoir euh, ce que ça voulait dire. Donc euh, être au contact avec ces gens si possible pour répondre aux questions, euh, sachant que les élus étaient quelquefois un peu très occupés dans leur domaine pratique. Et du coup, on était là un peu pour, pour rappeler les, les principes et, le, et ce sur quoi le, le programme était basé. Un travail de veille, c'est-à-dire de, de participation aux différentes instances, conseil municipal, comité de pilotage, les GAP, les commissions, et essayer d'être présents comme témoins et souvent dans les gaps euh, présents comme animateur, puisqu'on s'est tous formés à l'animation. Ensuite, euh, il y avait un rôle d'essaimage, éventuellement, de, euh, non pas de la bonne parole, mais de, de ce qu'on faisait, puisqu'il y avait des gens qui nous posaient des questions. Donc euh, Les sages, on a souvent été appelés à droite, à gauche, à, à témoigner de ce qu'on qu faisait, donc à se poser des questions de comment on le faisait. Un souci donc, de, de documentation qui a été plus ou moins bien fait. La mise en route du nouveau PLU, qui était une, une obligation légale, une nécessité pour Saillant, et ensuite il y a tout un critère de légalité à suivre. Les élus et les responsables de, cette, de ce projet n'ont pas voulu appliquer strictement les, les normes obligatoires à minima, mais en faire vraiment une démarche participative. Du coup, pour rédiger le premier document, qui est un document de... Et qui doit donner les buts et les moyens du, que se donne le PLU pour arriver au bout. Il y a donc une, une démarche euh, anticipa, d'anticipation qui doit définir les buts de, du PLU. Et pour cela, donc, euh, la commune a mis en place euh, des réunions publiques, euh, et notamment trois week-ends, plus trois apportages de texte, trois gros week-ends, un autour d'une grande carte, donc vraiment la carte Google euh, tirée en, en 20 mètres carrés à peu près, et sur laquelle nous avons travaillé par groupe d'une trentaine, chacun se mettant euh, sur la carte euh, pieds nus, montrant où il habitait, montant ses déplacements, et éventuellement relevant les quartiers qu'il ne connaissait pas bien. Le lendemain, cette carte a été mise sur, le, sur la place publique, sur un grand tréteau. Et donc là, on a eu les avis, les commentaires de, de 200-300 personnes, c'était le jour de marché qui se sont penchés les uns pendant deux minutes, les autres pendant une demi-heure ou une heure, et avec des porteurs de parole qui recopiaient les paroles sur des, sur des papiers exposés à, à tout le monde, ce qui était un, un début de, de discussion, de, de démarrage, de concertation. Et, donc j'ai trouvé que c'était extrêmement motivant et positif, euh, notamment au niveau du lien, mais également au niveau de la démarche. Euh, les gens découvraient leur commune comme beaucoup ne l'avaient jamais vue. Il y a un deuxième atelier là, qui a accueilli également plus de 100 personnes. Des balades découvertes par groupe d'une quinzaine de personnes sur différents quartiers, différents lieux qu'avaient repérés les paysagistes de l'équipe responsable en se posant des questions sur ce qu'on connaissait du quartier, ce qu'on en faisait chacun, comment on le voyait dans l'avenir. Euh, voilà Donc ça permettait d'étayer de, avec des arguments sur le terrain là une zone agricole, là une zone... Dans le rêve, parce que pour l'instant, rien n'est fait sur le PLU, mais voilà, le, dans le ressenti. Et puis une troisième journée de, de travail, justement, papier-crayon, en réunion, sur le... Maintenant, avec tout ça, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire de, de, de ces terrains que vous avez vus, sur la carte, que vous avez vus localement, toujours avec 150 personnes à peu près, de, donc des, des journées entières passées sur ce travail. Et puis des arpentages de textes, une soirée d'arpentage de textes de... Euh, sur l'ancien PLU, sur les normes pour refaire un PLU à l'heure actuelle, et un autre sur les textes légaux, la loi Allure, la loi Grenelle, euh, qui, dont, on doit, dont on doit tenir compte pour le... et cette prise en, en compte en commun des textes également. D'abord, c'est plus facile de lire un texte un peu rébarbatif, de le lire à 30, d'en lire chacun de deux pages et se redistribuer. Et c'est assez complet et assez intéressant. La participation s'entend également au niveau financier, c'est-à-dire que le... avant le... le maire recevait une somme euh, modeste, assaillant, mais quand même qui était relativement importante, ces deux adjoints se partageaient hein, une somme également et puis c'était tout. Du fait que là, tous les élus ont une délégation, tous les élus ont une délégation, donc le... tous les conseillers municipaux, le maire, son, son revenu est extrêmement modéré mais un peu plus important que les autres parce qu'il passe quand même beaucoup de temps. La première adjointe et, tout, et tous les conseillers touchent une somme modeste, mais touchent tous la même somme. Et au total, on touche moins que touchait la municipalité précédente. C'est une décision qui était prise avant de se faire élire, hein, qui était prise dans, les, dans, dans le projet municipal. L'année dernière, on a, on a fait une grande enquête au niveau du conseil des sages euh, sur le sur le pouvoir d'agir des habitants. On, a fait, on est parti avec notre enquête qu'on a bâtie avec un sociologue. On a posé au milieu la question est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des choses qui ont changé dans saillant en dehors du conseil municipal Et on s'est rendu compte qu'il y avait des choses qui avaient émergé, euh, la, la petite entraide euh, qui, est, qui est sortie du, de la commission sociale mais qui maintenant fonctionne toute seule. L'abri du besoin qui est un local dans lequel il y a des on peut échanger des vêtements et qui s'autogèrent par quelques personnes. Il y a eu la création d'une ou deux associations qui, je crois, n'auraient peut-être pas vu le jour avant cela, qui auraient été une émanation un peu de l'esprit qui règne et qui se sont créées tout à fait indépendamment du conseil municipal, mais qui, qui traduisent un état d'esprit un peu différent. Ce qui est drôle, c'est quel, euh, avec quelle rapidité est-ce que les attentes changent C'est-à-dire, quand on dit aux gens, bah, vous allez être euh, constamment euh, consulter avant qu'une décision qui soit prise, Mais les gens l'entendent, ils disent « ok, très bien ». Et dès qu'on ne le fait pas, ils sont là pour vous le dire. Et on est surpris de voir qu'il y aura toujours un habitant pour dire « mais hé, mettez le doigt, et là ». Là, vous n'avez pas pris le temps de, de bien faire redescendre l'information. Vous avez l'information Où est la transparence Ce qui manque pour l'instant, c'est de prouver que ce qu'on est en train de faire, euh, qu'on est capable de, de réintroduire la pensée à long terme. C'est-à-dire que la, les cycles électoraux, euh, qui sont tous les 5 ans, ou tous les 6 ans, selon, évacuent le long terme, parce qu'on on fait les choses pour la prochaine élection. Et on peut se dire qu'en étant une liste participative qui ne se projette pas du tout dans l'idée de, de se représenter dans 6 ans, qu'on va réussir à réintroduire de la pensée à long terme. Et qu'on va le faire ça avec les habitants qui sont concernés par euh, l'avenir de leur village, pour leurs enfants, pour leurs petits-enfants. Mais ce n'est pas sûr du tout, en fait. C'est très compliqué de, de penser le long terme quand le quotidien est si prégnant. Ça, c'est quelque chose qui qui pourrait voir le jour, mais qui n'a pas encore complètement vu le jour et peut-être on le fera à travers le, le PLU, le plan local d'urbanisme, en, en le revoyant en tous ensemble. Les choses prennent du temps. Moi bon, la difficulté principale je le vois au niveau du, du temps que ça demande. C'est une méthode certainement un petit peu exigeante parce qu'effectivement c'est plus facile de prendre un dossier, de le lire et de dire « je décide que » et hop on, on passe au dossier suivant. Le fait de prendre l'avis des gens, de, de bâtir un dossier, de redemander l'avis, de discuter dessus, euh, c'est effectivement un petit peu plus lourd, entre guillemets, mais je crois que c'est au bénéfice de, de tous, et au bénéfice de, de la vie commune et du lien qui est créé. Pour une initiative comme ça, il euh, y a un facteur qui est essentiel, c'est le facteur temps. Participer à la démocratie, ça prend du temps. Et on se plaint beaucoup de notre démocratie, mais on ne lui donne pas beaucoup de temps. Et si vous voulez que ça se fasse dans votre village, dans votre commune, dans votre quelque chose, il va falloir donner du temps. C'est un village ouvrier, surtout au début du siècle dernier. Ensuite, c'était les descendants de ces ouvriers, avec euh, ensuite euh, quelques-uns qui allaient travailler à Cré à Valence, mais ça restait un village un petit peu fermé, et qui depuis quelques années s'était ouvert à une population plus jeune, des loyers pas trop chers, une recherche de vie. Euh, un peu plus sympa, des néo-ruraux qui, euh, qui pouvaient prendre l'allure de babacool entre guillemets puisque c'est l'accusation qu'on nous a fait après. Je crois que ça, ça émané donc de ce collectif qui avait été créé suite à un projet précédent de la mairie qui était la, la Supérette, qui voulait créer un centre commercial mais un peu en dehors la, du village et, de, et surtout au-delà de la déviation, ce qui... Euh, quand la plupart des saillons sont l'ont appris, nous a particulièrement indisposés parce que ce n'était pas très pratique, les personnes âgées ne pouvaient plus y aller, c'était dangereux, les enfants ne pouvaient pas y aller, et ça allait tuer les deux, quelques commerces qui restaient dans le village. Du coup, là-dessus s'est créé un collectif qui a milité pendant plus d'un an contre cette supérette, avec des arguments, je crois important, et euh, la municipalité ne voulait rien entendre, le meilleur précédent, et c'est finalement la chaîne euh, commerciale qui a finalement retiré sa proposition, se rendant compte qu'ils allaient au-devant d'une opposition trop, trop importante. A partir de cela, le, le collectif se, a continué à vivre en se disant comment améliorer la vie d'Assaillant, comment mieux vivre. Et quand on est arrivé à la période électorale, ils se sont dit, ben, le maire est toujours le même, il gère bien les affaires quotidiennes, mais sa manière de gérer n'est peut-être pas la, celle qu'on souhaite. Est-ce qu'on serait partant pour faire une réunion publique, demander aux gens de, de se manifester à La première réunion, il y a eu 150 personnes à peu près qui ont planché de 2h à 19h sur comment on vit au village aujourd'hui, comment on aimerait vivre. Et de ça est sorti un premier topo et une deuxième réunion. Et à la troisième réunion, on a fait circuler un papier. Euh, euh, est-ce qu'il y a des personnes qui seraient prêtes à intégrer une liste Et là, sont sortis 21 noms qui... sur lesquels euh, on a sorti 15 noms à la fin du conseil municipal. Donc c'est vraiment une liste euh, informelle au début qui s'est auto-créée en quelque sorte euh, pour, pour aller plus loin. Dans six ans, est-ce que la, le conseil municipal se sera désintégré, comme c'est déjà arrivé à saillant il y a des maires qui ont démissionné, ou est-ce qu'on euh, sera encore là et est -ce que, les élus pourront passer le flambeau à d'autres euh, saillansons qui diront bah, à notre tour d'être euh, les, les élus qui ont sens d'expérience, qui vont monter à nouveau en compétence. Je suis curieux de voir ça, ouais. <musique>